Bonjour c'est Pierre Romond. dans cette vidéo je vais vous parler de l'immobilier rentable et sans complication L'investissement locatif, vous connaissez, c'est très simple, on trouve un appartement et on trouve un locataire qu'on met dans l'appartement et tout va bien, ça c'est la théorie. En pratique c'est un peu plus compliqué. Il va falloir trouver un bien rentable dans une ville qui a du potentiel, il va falloir évaluer des travaux, il va falloir les assumer, il va falloir faire du marketing pour trouver le bon locataire, et puis il va falloir installer ce locataire, faire les états des lieux, etc. etc. Et puis après il y a la vie du bien immobilier. Euh, si c'est une copropriété, eh bien, euh, il, est géri, il, est géri, il est régi par les décisions de la copropriété, il faudra les, les assumer. Et si c'est si un immeuble dont on est propriétaire, il faudra bien évidemment euh, veiller à la pérennité de cet immeuble. C'est quand même prise de tête. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que on va avoir un locataire qui par les, les lois qui sont faites aujourd'hui dans le droit français, a à peu près tous les droits, quasiment d'ailleurs celui de ne pas payer, puisque s'il ne paie pas avant l'expulser, il y en aura au moins pour deux ans, il y a certaines catégories de locataires, d'ailleurs, qui ne sont de fait pas excusables, même s'ils ne paient pas. Euh, et puis, en face de ça, nous, investisseurs, bailleurs, on n'a pas beaucoup de droits, finalement. On a surtout le droit d'accepter. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ça me gêne beaucoup. Donc, dans cette vidéo, je vais partager trois formes d'investissement qui apportent des solutions fortes à ces deux problèmes, c'est-à-dire... La question de la complication, et puis donc des soucis qui vont avec, et puis aussi euh, la question de louer à une personne physique. La première de ces solutions, vous en connaissez probablement le nom, euh, parce qu'elle circule pas mal, surtout si vous regardez euh, Internet, les réseaux sociaux, YouTube, les blogs, ça s'appelle le loueur à meublé non professionnel, c'est-à-dire le LMNP. Alors, vous allez me dire, le loire meublé non professionnel, je sais, je sais ce que c'est, euh, je loue finalement dans les mêmes conditions que le classique, euh, sauf que je loue à, euh, enfin, je loue, je loue donc un particulier, comme dans le classique, sauf que je vais louer quelque chose de meublé. Où est la différence Alors, il y a effectivement des différences qui tiennent à ça, mais le loire meublé non professionnel qui m'intéresse ici, c'est une forme de loire meublé dans laquelle on ne loue pas à un particulier, mais on loue à une société qui va être donc notre locataire. Et le, la relation que l'on a avec cette société, c'est un bail commercial. Autrement, autrement dit, on ne loue pas à des personnes physiques, on loue à une entité morale qui s'appelle une société. Euh, on a un bail commercial qui nous dit, donc pendant une durée minimale de 9 ans, euh, quels vont être les loyers que l'on va encaisser euh, quel va être l'indice de réévaluation de ces loyers. Donc on sait parfaitement où on met les pieds. Et avantage important, c'est que euh, les, les conditions pour se séparer de cette société, si elle venait à ne plus payer les loyers, euh, ben, ce, sont le, ce sont les conditions qui prévalent pour des personnes morales, donc infiniment moins protectrices que pour des personnes physiques. Cette ordre d'investissement présente un avantage supplémentaire que l'on trouve d'ailleurs dans tous les investissements en loire et non professionnel, mais dans ce cas-là, il convient de le, de le souligner, c'est qu'on va se trouver avec, dans les faits, une fiscalité qui sera nulle ou proche de zéro pendant une longue période, qui peut aller, selon les paramètres de l'opération, qui peut aller jusqu'à 20 ans. C'est donc une excellente solution pour se créer des revenus euh, complémentaires, des revenus même principaux, euh, sans impôts. Le deuxième type d'investissement, je vous en ai déjà parlé ce sont les fameuses SCPI, c'est-à-dire les sociétés civiles de placement immobilier. Alors dans ces sociétés civiles de placement immobilier, on ne fait pas de l'allocation en direct mais on achète des parts de la société civile de placement immobilier euh, et ces parts, ce sont les parts du patrimoine de cette société civile, de le immobilier, c'est-à-dire ce sont les parts d'un très très gros patrimoine euh, qui est loué à des quantités de locataires différents et ces locataires sont, sauf cas particulier pour certaines SCPI, mais on sait à l'avance de quoi il s'agit, ces locataires ne sont pas des particuliers, ce sont des commerçants et ce sont des entreprises. Alors, l'avantage de ces pays, c'est qu'on va se trouver avec des rendements à la base plus importants que quand on loue à des particuliers. Et pour nous, investi pour nous investisseurs, euh, ça, ça signifie qu'aujourd'hui, on est en capacité de percevoir des loyers, non pas bruts, mais nets. Euh, nets. C'est-à-dire que on, on si on veut faire la comparaison avec l'investissement classique, il faut comparer avec l'investissement classique. Lorsque la séquence de calcul qui nous amène au, à la véritable rentabilité de l'opération elle est au stade du net. Donc là, dans le cas de la CPI, on perçoit des loyers nets. On n'a pas payé la taxe foncière, il n'y a pas de charge à payer, etc. C'est etc., du net. Ces loyers sont dans une fourchette euh, qui est autour de 5%, euh, sachant que aujourd'hui, les meilleures opérations donnent du 6 à 7%. Quand je dis les meilleures opérations, je veux dire les SCPI les plus rentables. Bon. Donc vous comprenez que ces SCPI ont un gros avantage, c'est qu'elles éliminent le risque locatif. Je vous ai déjà expliqué, déjà expliqué pourquoi. Euh, ben c'est parce que quand on perçoit des loyers qui sont le résultat de la location de dizaines et de dizaines, quand c'est pas de centaines et de centaines, de magasins, de centres commerciaux, d'entrepôts, tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas parce que 1, 2, 3 ou 4 de ces, euh, de ces biens euh, se trouveraient sans locataire ou avec un locataire, ne pas, que ça va changer grand-chose. Donc quand on investit dans une SCPI et que l'on sait qu'on aura, mettons, du 5-50% par an, eh bien, on aura les 5-50% par an. Euh, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si sur les... Je dis un exemple, sur les 400 locataires de la SCPI, il y en aura bien 400 qui vont payer le loyer dans l'année, qui en est 400, 390 ou 395, on s'en fiche complètement. D'autre part du loyer, on sait qu'elle qu sera 5%, ou 5 530, 550, 6, voire 7, puisque certaines SCPI aujourd'hui donnent du 7% de rendement net. Et bien évidemment, on élimine, tout, on élimine toutes des problématiques euh, qui euh, tiennent, euh, qui sont liées euh, à la location des biens en direct, euh, les histoires de locataires, tout ça, on s'en fiche complètement. De tout ce que l'on fait quand on, est, quand on investit dans une SCPI, c'est qu'on fait un chèque à la SCPI pour acheter le nombre de parts qui nous intéresse, et à partir de là. Eh bien, on regarde tous les mois, tous les trois mois selon les sociétés, euh, le montant de loyer qui nous est versé. Et puis évidemment, en fin d'année, on va faire une déclaration au fisc de la même manière que si on faisait un investissement locatif classique. Il y a une troisième catégorie d'investissement qui répond donc à cette exigence de simplicité, de rentabilité. C'est ce qu'on appelle les sociétés foncières cotées. Euh, Dite aussi Société d'investissement immobilier côté, SIIC, comme l'on en l'a dit, ce sont des sociétés qui investissent totalement dans l'immobilier et dont on peut acheter, des départ, en l'occurrence des actions, en bourse, sur les marchés financiers. Alors on comprend tout de suite que ce sont, c'est un concept qui est assez proche des SCPI, avec quelques, quelques différences. La première, c'est que autant les CPI sont totalement à l'abri des fluctuations des marchés financiers puisqu'elles ne sont pas sur les marchés, elles ne sont pas accessibles par les marchés financiers, autant les SIIC sont totalement accessibles aux fluctuations des marchés financiers. Cela dit, on a là aussi pour les bonnes, les meilleurs des rendements qui dépassent les 5% net, et ces rendements sont stables, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à votre action de foncières côté de SIC, euh, au cours de l'année. On peut très bien imaginer que la conjoncture boursière soit chahutée et que euh, l'action elle fasse comme ça. Euh, ça ne change rien au fait que vous aurez votre dividende tel qu'il était l'année précédente et probablement même un petit peu amélioré, puisque euh, ces sociétés naturellement euh, se, se concurrencent entre elles, comme toutes les sociétés sur le marché euh, des boursiers, pour euh, récupérer l'argent. Des, des épargnants, et elles sont à cœur évidemment de rémunérer ces épargnants le mieux possible. D'autre part, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages, euh, qui se traduisent par le fait qu'elles ont des dividendes élevés, donc qui finalement bénéficient aux, aux actionnaires, aux investisseurs eux-mêmes, ces sociétés doivent vous reverser, si vous investissez chez elles, 95% sous forme de dividendes, 95% de leurs résultats. Euh, donc autrement dit, vous avez une garantie de l'ordre enfin, qui est extrêmement élevée, euh, que vous allez toucher les dividendes que vous attendez. Alors, vous direz, oui, mais si la société perd la valeur en cours de route, ben, ce n'est embêtant que si, vous vende, que si vous vendez à ce moment-là. Si vous ne vendez pas à ce moment-là, ce n'est pas embêtant, vous allez continuer à toucher vos dividendes, et puis euh, si vous voulez vendre, vous vendrez un an, deux ans, trois ans après, quand elle aura repris de la hauteur et qu'elle vaudra nettement plus cher que ce que vous l'avez payé. Donc on se trouve toujours avec la même, euh, la même euh, règle que lorsqu'on investit en bourse. Quand on investit en bourse, même si c'est sur des sociétés immobilières, on investit de l'argent qu'on n'aura pas besoin de retirer de manière euh, imprévue euh, à, un moment de, à un moment donné. Donc ces sociétés vous délivrent euh, du, du 5% euh, bien, tassé, euh, bien, bien tassé par an, et la contrepartie favorable du fait qu'elles sont en bourse, c'est qu'elles sont... C'est que vos parts sont totalement liquides, vos actions sont totalement liquides. Ces sociétés sont cotées euh, au roc, ce qu'on appelle le règlement mensuel, c'est-à-dire qu'elles ont une cotation qui, qui est permanente. Euh, vous pouvez acheter et vendre une action de votre SICC dix euh, fois par jour si vous en avez envie. Euh, donc, de ce point de vue, c'est mieux que les SCPI, qui elles aussi sont liquides, mais pas à ce point. Euh, et surtout, la, la liquidité des SCPI est très bonne en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est depuis pas mal d'années. Parce que, euh, pour des raisons évidentes de rentabilité, je vous ai dit quelle est la rentabilité, c'est évident qu'aujourd'hui c'est un, un des tout meilleurs placements. Donc il y a un afflux très important de demandes sur les SCPI qui fait que, à tout moment, si vous, vous avez déjà des parts de SCPI que vous souhaitez les vendre, euh, ben, il, y aura des, il y aura en face des personnes qui veulent acheter. Euh, donc dans ce contexte, c'est quelque part un contexte assez normal, qui est le contexte d'un marché qui fonctionne bien, les SCPI sont, ont une bonne liquidité. Mais rien ne peut évidemment égaler la liquidité de quelque chose qui est sur le marché des actions. Autre avantage des SIIC, puisque je, je reviens donc aux SIIC, je n'avais pas terminé avec ça, c'est que puisque ce sont des actions, c'est-à-dire des valeurs mobilières, leur fiscalité est celle des valeurs mobilières. Tandis que la fiscalité des SCPI, comme de l'immobilier direct, d'ailleurs, euh, c'est la fiscalité de l'immobilier, euh, je reviens battu, dessus, j'en ai déjà parlé, donc je vous renvoie aux vidéos que je, enfin, à la vidéo que j'ai faite sur, sur la façon dont sont imposés les, les, les bénéfices fonciers que l'on fait quand on, quand on investit dans l'immobilier. Euh, dans le cas des SIC, c'est différent, c'est Ce la, la fiscalité des valeurs mobilières, j'en perds dans les détails, je dis simplement le maximum, c'est une imposition qui est au maximum de 30% du montant de votre dividende euh, je dis au maximum parce que les eh dividendes dans certains cas ça va être moins, ça va être moins que ça alors, donc j'ai fait, fait, fait relativement vite pour vous présenter ces solutions là, je vous ai quand même donné les dimensions essentielles alors maintenant que vous connaissez mieux ces alternatives la question qui normalement doit venir à l'esprit c'est bah, pourquoi louer en direct pourquoi faire de l'investissement classique en direct alors la réponse elle vient assez assez spontanément c'est celle que je me suis faite pour moi-même et je crois pas qu'on puisse en faire d'autres c'est ça vaut le coup de faire de l'investissement classique en direct euh, en assumant le travail que c'est en assumant la prise de risque que c'est parce que c'est une prise de risque beaucoup beaucoup plus importante de faire cela que d'avoir des parts dans une SCPI qui détient un patrimoine immobilier de centaines de, de, centaines de biens, ou que d'être actionnaire d'une SIC qui détient un patrimoine immobilier encore plus important, ou même que d'investir directement dans du loueur à non professionnel qui va être loué, dans le cas dont je vous ai parlé, à une entité professionnelle. Euh, il est clair que l'investissement classique, entre guillemets, à papa, euh, c'est-à-dire mal choisi comme nom, euh, va être plus risqué et, et donc évidemment beaucoup plus exigeant dans les conditions pour être réussi. Alors ce que j'appelle réussi, sachant que on peut, mais vraiment sans faire d'efforts, euh, obtenir euh, par de l'investissement immobilier des rendements euh, qui vont être des rendements nets y compris une de fiscalité dans le cadre du loueur meublé non professionnel dont je vous parle c'est dans la forme dont je vous parle de 5% voire plus ou du rendement euh, qui va être avant fiscalité euh, avec les les CPU, les plus performantes de entre 6 et 7% donc même après fiscalité vous voyez bien qu'on va être sur quelque chose qui dépasse les qui dépasse les 4% pour la, la plupart des profils fiscaux voire même dans certains SCPI euh, dont je serais amené à vous parler, on a directement euh, un rendement net de toute fiscalité euh, qui est de l'ordre de 4,5%. Euh, on n'a pas ça avec l'immobilier classique. Alors, pourquoi on n'a pas ça avec l'immobilier classique Il est bon de le, de le, de le rappeler. Euh, si vous partez déjà de quelque chose qui est d'un bon niveau de rendement brut, du moins sur le papier, vous repérez une annonce... Euh, avec un T2, je vous dis un T2, je pourrais parler d'un T3, mais enfin, on, le T2 concerne plus de profils d'investisseurs. Une annonce avec un T2, ben, dans une, une grande ville de France, ou une ville moins grande, plutôt moins grande, parce que si, je, je pars du principe qu'on est euh, sur quelque chose qui présente du 7% brut, 7% brut, dans les vraiment grandes villes de France, c'est difficile de les avoir, car l'immobilier est trop cher, mais dans beaucoup de villes de France, on trouve des choses à 7% brut, euh, c'est déjà, déjà bien, bon, ou bon, même ben 8% brut, ce qui, est, ce qui est encore mieux. Eh bien, cette opération, cet investissement, cet achat, à 7%, 7 brut sur le papier, c'est-à-dire, 7% brut, ça veut dire, il vous est présenté à 100 000 euros, et il y a un potentiel de loyer annuel de 7 000 euros, ça veut dire ça, 7% brut. Si vous achetez, vous allez devoir payer les frais de notaire, bon, on, part, on part du principe que vous l'avez négocié à 100 000, euh, on, part du, on part du principe qu'on est donc sur... Euh, que le rendement brut que je vous annonce correspond à la réalité de ce que vous payez, bien sûr. Vous avez quand même devoir ajouter les frais de notaire, c'est près de 10% supplémentaire. Quand on est sur des biens, y compris dans des villes secondaires, qui présentent des rendements locatifs bruts de 7 ou 8%, euh, je ne dis pas plus parce que ça complique les choses après sur la partie travaux, mais de 7 ou 8% bruts, il est évident qu'on a à minima quelques travaux de rafraîchissement à faire. Bon, il va falloir repeindre, ou faire repeindre plus exactement, changer les sols, euh, probablement euh, changer la salle de bain ou la maison fortement, et puis il y a également des, des choses à faire au niveau de la cuisine. Je ne vous parle même pas d'électricité et de la plomberie, là on va partir du principe que, dans l'exemple que je vous donne, on est sur un bien où il n'y a, a pas de travaux d'électricité et de plomberie. Eh bien, dans ce cas-là, on va encore se sortir avec, euh, on va encore être, être sur quelque chose qui va faire 12 000 euros, 15 000 euros. Donc notre bien qui, sur le papier, valait 100 000 euros, qu'on a négocié à 100 000 euros, une fois qu'on ajoute les frais de notaire, on est quasiment à 110, on ajoute les travaux à 110, plus 12 ou 15, ça fait 122 ou 125, et on s'aperçoit que notre rendement locatif, il est plus de 7 Il est déjà plus bas, je n'ai plus le calcul intermédiaire en tête, mais je l'avais fait avant de faire la vidéo, mais ce n'est pas terminé, euh, car c'est là, c'est le vrai rendement locatif brut, c'est-à-dire sur la base du prix de revient de l'opération. Il faut tenir compte des frais qui sont inhérents à l'exploitation du bien immobilier, c'est-à-dire la taxe foncière, pour rappel, puisque je, je l'ai déjà dit 50 fois dans d'autres vidéos, les charges de copropriété qu'on ne pourra pas récupérer sur le locataire car on ne peut pas tout récupérer sur le locataire. Euh, la, euh, les, les, les lois en matière de logement ventilent ce qui est du domaine du locataire et ce qui est du domaine du propriétaire. Euh, les frais de gestion immobilière parce que bien évidemment, quand on fait de l'investissement immobilier, et je vous ai parlé de rendement intéressant au départ, eh bien, il faut accepter de ne pas le faire dans sa propre ville, si notre propre ville ne s'y prête pas, ou même si on est à l'autre bout de la ville, on ne va pas se vraiment se compliquer la vie euh, pour rien, donc on va confier ça à une agence, on va considérer qu'elle est sérieuse, et puis également l'assurance en cas de loyer impayé, et puis l'assurance euh, du propriétaire, non occupant. Eh bien tout ça, euh, tout ça fait sur la base des chiffres actuels que l'on a, et notamment sur la base de la, du nouveau niveau que l'on a, a pour les taxes foncières. Tout ça fait qu'on n'est pas loin de 30% enlevé sur le montant sur le rendement brut, ce qui en doute, je vous invite à refaire le calcul. Et à la fin, on est, alors qu'au départ on était soi-disant à 7%, à la fin, on n'est même pas à 4% avant fiscalité. Mais on va comparer avec les... Pour les articles que je vous indiqués, je, je vous dis qu'on allait parler, on allait comparer du avant fiscalité des deux côtés. Donc de ce côté, après avoir assumé euh, des, euh, du travail, pris des risques, s'être embêté et les risques ne sont pas terminés tant que tant que, tant que, tant que location dure, avoir un locataire qui a près tous les droits alors que nous on n'en a aucun, on n'aura même pas 4% brut, et encore 4% net, pardon, euh, on, est, on est bien d'accord sur le fait que je vous ai présenté un cas favorable. Parce que 4% net actuellement dans l'immobilier locatif classique, direct, c'est très bien. C'est pas la réalité générale. La réalité, on n'est plus bas que ça. Mais bon, on va prendre 4% net, je, je fais plaisir à, à ceux qui sont persuadés que cette solution est excellente, alors que pour chacune des solutions que je vous présentais, on aura du net nettement supérieur à ça, qui sera de 5, de 6, voire de 7%. Et même dans le cas du loueur meublé non professionnel qui va être loué à une entité c'est-à-dire une société, eh bien, ce résultat net sera quasiment du net de fiscalité, puisque je vous ai expliqué que la fiscalité serait nulle. Alors, tout ça mérite, évidemment, euh, d'être pris très, très très, au sérieux. Euh, j'avais, il y a quelques années, enfin, quelques années, ça ne fait pas 20 ans, mais ça fait 3 ans, j'avais euh, écrit un... Un livre sur ces solutions alternatives. Euh, c'est un livre donc qui faisait une trentaine, trente-cinq pages, à peu près. Ce livre il est en vente depuis cette époque. Euh, il est en vente sur la librairie Amazon. Euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je vous fais cadeau de ce livre. Alors, vous n'avez pas la possibilité de l'obtenir gratuitement sur Amazon. Je l'ai donc transcrit sur un PDF qui fait 34 pages, en faisant quelques mises à jour puisque depuis 2016 il y a eu quelques, quelques modifications et donc je vous en fais cadeau vous pouvez accéder au, à ce PDF en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la partie qui s'appelle je m'appelle plus comment présentation ou description dans la partie qui s'appelle description qui est juste sous la vidéo et euh, vous aurez donc gratuitement ce livre qui est normalement est vendu 7,99€ sur Amazon sous le titre 3 secrets de l'immobilier rentable, vous pouvez, le, vous pouvez le vérifier. Et en cliquant, bah, vous l'aurez tout simplement gratuitement. Alors, je l'ai écrit, vous le comprenez, euh, dans le but d'ouvrir l'horizon immobilier des lecteurs, car je sais que beaucoup, de énormément, beaucoup trop de personnes ont une simple vision de l'immobilier d'investissement, qui est j'achète un appartement, je trouve un reclater, nanana etc., etc. Et puis à la fin, je m'aperçois qu'une fois que j'ai tout payé, les impôts, je fais du 2% et je m'amère pour gagner du 2%. Donc pour que le, le public, qui, le cas qui me fait l'amitié la, la, et la confiance de me lire, ait une vue beaucoup plus large et beaucoup plus intéressante. Donc je vous souhaite évidemment euh, une bonne lecture de ce, de ce, de ce PDF. Profitez-en, il est gratuit.